Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous souhaiteraient à certains moments pouvoir faire des trades plus longs, ne pas être tout le temps devant leur écran. Et s'il est évident, je crois que je l'ai assez démontré dans les vidéos précédentes, que le scalping vous donnera le taux de réussite le plus important. Si vous avez à vous déplacer ou à travailler, et que vous voulez malgré tout faire du trading eh bien il faut trouver une solution. Alors cette solution vous la trouvez dans mes formations, donc ma formation Scalping et Ishimoku notamment la quatrième partie euh, où je vous montre comment essayer de faire des trades un peu plus longs. Alors je vais vous donner quelques, quelques indications déjà ici. Donc euh, le but est bien sûr de prendre les mêmes techniques que Scalping. Mais essayer d'étudier à plus long terme la probabilité que le marché va aller dans un sens ou dans l'autre. Pour ça bien sûr euh, il faut avoir certaines techniques, comprendre certains fonctionnements euh, des marchés et des indicateurs. Donc j'ai fait une sélection dans mes formations de certains indicateurs qui vous donnent donc euh, des probabilités très importantes d'avoir euh, des bons résultats à très court terme donc en scalping mais également à moyen terme et à plus long terme. Donc qu'est-ce qu'on entend par moyen terme Moi j'entends je, par là du day trading, donc des trades de quelques heures ou à plus long terme. On passe en swing trading, c'est-à-dire qu'on peut laisser une position ouverte plus tard que fin de journée, donc voire un jour, deux jours même ou peut-être plus. Donc nous avons ici devant moi le, le DAX. Donc nous avons vu ces derniers jours une évolution assez importante du marché à la hausse et maintenant on arrive donc sur un sommet précédent. Ici on est sur, un, sur 4 heures donc vous voyez et qu'est-ce qu'on constate On constate qu'on ben qu a une situation assez similaire à ce qu'on avait eu précédemment à savoir qu'on a cassé donc euh, les 50% de Fibonacci après avoir rebondi sur les 38.2 donc le retracement de Fibonacci et avec euh, donc les bandes de Bollinger, de Bollinger donc qui est un indicateur euh, dont j'explique le fonctionnement dans ma quatrième partie de, de ma formation Scalping plus Ishimoku. Donc nous voyons que euh, le marché a, est parti ici. Et a rebondi donc sur le haut de Fibonacci et il nous fait à peu près au même niveau euh, une figure qui semble être similaire ici. Alors qu'est-ce qu'on a également On a ici un stochastique sur, euh, sur Ht qui se retourne et même chose sur un RSI stochastique qui se retourne. Donc des situations très similaires à ce qu'on avait ici. Donc vous voyez on a eu à peu près cette configuration-là. Et il n'est pas idiot selon moi, je peux me tromper mais vu euh, l'expérience que j'ai des marchés et l'expérience qu'on a bien sûr à court terme qu'à plus long terme on ait une évolution du marché qui se fasse de la même manière que ceci donc une répétition de ce mouvement-là. Alors ce n'est pas, pas un conseil d'investissement que je vous donne, c'est simplement une analyse des marchés, des indicateurs qui selon moi vous donne une bonne probabilité que le marché va entamer une baisse ici. Donc on va recasser les 50% de Fibonacci pour aller vers les 38.2. Donc moi ce que je ferai ici c'est prendre donc un trade à la vente ici. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs et je vais laisser ma position ouverte en prenant un premier take profit ici donc à 10 10.500 et laisser donc une seconde position ouverte pour essayer d'aller toucher les 38.2. Donc ça c'est ce que j'envisage en donc les 10.500 vous voyez ici il y a eu un retournement au niveau des 10 10.500 donc je prends un premier, un premier gain ici, je protégerai bien sûr mes positions pour éviter de reperdre tous mes gains. S'il y a un retournement au niveau des 10.500 et eh bien je déciderai où je coupe ma position mais je laisse quand même une chance au marché d'aller un peu plus bas. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez analyser ce que vous apprenez à très court terme. Le, le mettre également sur une configuration à plus long terme si vous n'avez pas la possibilité d'être tout le temps devant vos écrans. Bien sûr ce qui va se passer c'est que lorsque vous ouvrez une position à peu près dans cette zone-là vous allez avoir des mouvements qui peuvent faire peur si vous regardez à une minute. C'est-à-dire que le marché peut très bien remonter, que vous serez en négatif pendant un certain temps. Alors c'est aussi une possibilité toujours de prendre des, des petits trades et d'avoir toujours en, trai, en tête que vous envisagez de prendre un trade à plus long terme. Donc vous pouvez couper des gains, vous repositionner plusieurs fois toujours à la vente. Ou bien si vous n'avez pas la possibilité d'être devant les écrans et bien vous laissez vos positions ouvertes et vous n'allez pas voir sur le, sur le 1 minute ou le 5 minutes ou le 15 minutes, vous restez, vous restez sur des unités de temps longues où vous ne regardez pas vos écrans tout simplement. Alors bien sûr à ce moment-là ne prenez pas des positions trop grandes parce que si euh, la, la, la configuration et ce que j'envisage que le marché peut faire ne se réalise pas, bien vous perdriez beaucoup donc... Soyez prudent à ce niveau-là et si votre position est négative déjà d'une un, bonne valeur à ce moment-là, protégez vos positions si vous la laissez ouverte plus de 4 heures ou même en fin de journée. Protégez votre position de manière à ce que vous n'ayez pas une perte si jamais le marché se retournait de manière imprévue. Donc voilà comment vous pouvez analyser le marché. Donc vous pouvez regarder par exemple ici on est en 4 heures si on va voir sur des unités de temps plus courtes donc le 1 heure vous voyez on a bien quelques bougies euh, rouges ici très similaires à ce qui se passait ici donc lorsqu'on a eu le retournement de marché. Donc ici on a également stochastique et RSI qui euh, sont en train de baisser donc il peut y avoir un, un retournement, un blocage ici, des mouvements haussier euh, de nouveau à ce niveau-là mais on voit ici qu'ici aussi donc on a eu ici des stagnations. Euh, C'est possible que vous n'ayez pas, pas d'un coup donc euh, une baisse comme là mais pour le moment en tout cas ça se présente bien. Euh, il peut y avoir des réactions au niveau des 50% mais ici euh, on a eu en dessous des 50% une réaction donc euh, c'est envisageable que le marché descende encore bien dans les prochaines heures. Voilà ce que, ce que je peux en dire. Si on regarde donc sur les unités de temps plus courtes, en 30 minutes on voit ici qu'on arrive sur le nuage. Alors est-ce qu'il va casser ou est-ce qu'il va y avoir un rebond possible qu'il y ait un rebond parce qu'on a ici donc le stochastique et le RSI qui descendent et le stochastique est… Survendu. Donc tout ça je vous l'explique dans mes formations, à quel moment prendre vos bénéfices, où il faut faire attention, comment protéger vos positions. Donc euh, bien sûr euh, il ne faut pas se lancer euh, à l'aveugle et il ne faut pas investir des sommes importantes quand on n'a pas encore les connaissances et qu'on n'a pas suivi de formation en bourse. Donc soyez toujours prudent mais euh, si vous aimez euh, le trading à plus long terme vous pouvez apprendre des techniques de scalping parce que vous ferez plus de trades en scalping donc vous apprendrez plus vite à trader, vous aurez des, plus de résultats sur du long terme et en scalping vous pouvez avoir 95% à 100% de trades gagnants certaines journées. Donc je pense que ça vaut la peine d'envisager d'abord d'apprendre ça et après comme vous voyez vous pouvez étudier vos graphiques à plus long terme et faire de, de très beaux trades en protégeant rapidement vos positions. Voilà donc euh, ce que je peux vous dire aujourd'hui sur euh, la situation euh, du Dax. Donc si on regarde ici en 15 minutes on voit qu'on est sur le point de casser ici le, le nuage vert donc en, en 15 minutes et en 5 minutes. Vous voyez comme on est déjà euh, dans une belle tendance baissière. Donc euh, on peut peut-être aller plus bas si on regarde sur le 1 minute donc comme je vous ai expliqué dans les les vidéos précédentes, allez voir mes vidéos. Donc quand vous êtes dans une configuration comme ça vous avez vraiment des, des possibilités, beaucoup de positions euh, favorables pour prendre des gains rapides et après vous vous repositionnez pour reprendre encore des gains à court terme. Donc euh, c'est ce qu'il faut faire, suivez toujours la tendance générale, analysez sur le long terme mais à court terme vous voyez que vous avez euh, des, des positions, si vous connaissez déjà euh, le principe de mes formations et les techniques que j'enseigne. Vous voyez les belles, les belles opportunités qui se, qui se proposent à vous toutes les, toutes les 15 minutes, toutes les, toutes les 30 minutes environ euh, pour gagner de l'argent sur les marchés. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube et eh bien c'est le moment. Donc euh, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo parce que je continue à analyser les marchés et à essayer de vous donner de bons conseils. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.